Donc voilà comment c'est euh, quand j'ai taillé le, le rosier. Il faut surtout faire des tailles en pente parce que vous voyez là, je l'ai fait trop plat l'an dernier et c'est sec. Dans le coup, je vais le faire en même temps. Vous voyez euh, un peu les déchets de taille, la longueur que j'ai enlevé euh, au rosier faut surtout penser que c'est comme un arbre il faut l'aérer Si vous voyez commencer avant la taille alors là, ce qui est simple vous voyez là on est déjà on est le 17 février d'habitude je les taille début mars mais là vu le temps que ça fait on est obligé de tailler rapidement et là vous voyez les yeux sont poussés que je vais faire moi je taille ici vous pouvez laisser aussi deux yeux ou trois yeux mais là je taille à, à quatre c'est ma serre alors j'ai pas envie euh, déjà que elle, elle est il est pénible ce rosier hop vous voyez il faut faut raccourcir bon, ça, je vous conseille de prendre des gants quand même là on enlève Là, il faudrait normalement que je taille juste au-dessus celui-là, mais je laisse l'autre pour pas que ça aille sur la serre. Là, j'enlève ça. Il faut surtout enlever les bois secs. Voilà bon, ce que je vais faire. Je vous montrerai le résultat, mais normalement, il y a un œil dormant ici. Il aurait fallu que je taille ici et ici, mais bon, y a, comme je vous dis, il faut aérer un rosier. Et vous verrez les fleurs que ça vous donnera. Bon là, euh, je sais pas, il y a pas d'œil dormant. Je taille là, là il y a une espèce de petite pousse. Ça fera pas grand-chose mais bon. Ça peut aider des fois Là, tac. Vous voyez, c'est déjà reparti à pousser. Il faut surtout éviter euh, d'avoir des yeux déjà poussés à cette époque. Vous voyez, c'est relativement rapide là ça pique c'est pour ça que je vous conseille d'avoir des gants c'est quand vous avez des ronces et des alors là c'est un peu plus compliqué je taille là taillez là bon là comme c'est un ancien hop je raccourcis ici et voilà ce que ça donne c'est taillé et après tous les déchets ben bah, si vous les vous amuser à passer le broyeur moi je sais que je les jette dans dans un tas de vieilles branches avec les épines c'est pas évident de le composter et voilà un peu ce que ça donne la taille du rosier et vous verrez il y aura des magnifiques fleurs voilà c'est un peu tôt quand même pour les narcisses. c'est impressionnant on est, euh, je vais vous dire, deux semaines en avance. Ce que je vais faire aussi euh, en taillant les rosiers, je vais finir de tailler... Toute ce, cette forêt de framboisiers. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu la vidéo où je taillais euh, les framboisiers. Vous voyez, ils font. À vue d'œil, là, je laisse, euh, en fait, euh, j'enlève juste euh, les extrémités. Je coupe euh, vers là. Ici, je couperai vers là. Ce. Faut pas enlever trop de, de bois. Parce que je m'étais rendu compte qu'en taillant trop court, eh ben et vous perdez euh, toute la, la production. Euh, là il y a cinq ou, ou six yeux que vous enlevez. Et c'est là où sont situées les framboises. Et c'est un peu dommage de c'est si bon les framboises. Je vais tailler aussi le.. Cela c'est un cassissier. Allez.